Good morning. Allé yid. Dans les six prochains jours de l'année, Shem ben Fortune mazal, Alkod, Israel ben Fortune mazal, Almori, Rabbi Shmuel ben Shlomo Moshe Alman. Si vous souhaitez vous aussi étudier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles et nous étudions Masèchet Taanit, Pèrik Bet Mishnah. Hey. Masè Berbîr bîmè Rabbi Chalafta et Rabbi Chananab interradio. Shavar echad lifnat eva veGamar et abrachah kula. V'lo nocharav men, Tikau haKoanim. Tikau? מי שנאת אברהם אבינו בהר מוריה, הויה נתכם ושמעו בכל צכתכם היום הזה. הריו בן אהרון הריו. מי שנאת אבותינו אל ימסו. הויה נתכם ושמעו בכל צכתכם היום הזה. וכשבדו הזה החכמים אמרו לא הינו אגינקן אלא בשער המזרח ובהר הבית. משנה, كيف تخمشي difficile à comprendre l'intérieur des mots de la Mishnah qui sont veut dire peut que je le fais d'abord un petit peu à l'oral. D'abord, on a appris Mishnah Gimel et maintenant, on a bien compris comment ça se passe. Le jour de jeûne, on commence dans les jours des sept de, de, de jeûnes particuliers, là, où il y a des prières publiques pour la pluie, et eh bien il y a donc des philosophes spéciales, on se retrouve tous à prier, comme on verra plus tard, dans, sur la voie publique, et, et, puis, et puis on évoque donc à partir de la bracha de et dans la Khazarat HaShatz, lorsque l'officier reprend la là, là eh bien, à partir de Ré, il va commencer à rajouter des phrases, « Goël Israël », il va mentionner le mérite d'Avram Avinu, et puis ensuite, de suite, il va commencer à euh, rajouter des Ichronotes »,« Shofarot »,« El Hachem betzaratali et « Shire El Sanay et ainsi de suite, d'accord Il y en avait comme ça, Ajoute rajoute 6 brachotes supplémentaires, ça fait au total 7 brachotes. Une précision qui n'a pas été dite dans les Mishnomets précédentes, et comme ça, le Mephashim explique à partir d'ici, c'est que, bien évidemment, à chaque fois qu'on finissait une tfila, à chaque fois qu'on finissait une Bracha, eh bien, on finissait goel Israël, on sonne du chauffard. On finissait Zirronot, Zohair Anishkachot, on sonne du Shofar. Et ainsi de suite, euh, d'accord, Shomea Kol Toa, on sonne du chauffard. À chaque Bracha, il fallait sonner du Shofar, ça c'est une évidence. Et ça, même si ça va être écrit maintenant dans notre Mishnah, en tant que chidouche, mais en fait, c'est une, une évidence admise. Maintenant, bien évidemment, quand on entend le chaleur, c'est pour qu'il finit une bracha, qu'est-ce que vous répondez Amen Comme ça, on a Il faut savoir que bâtiment ne on répondait pas Amen, mais on répondait Baruch, Shem, kevod Malchuto, Ambed. Le but de notre mission, c'est de nous raconter qu'il y a une histoire où, et une époque où ça manquait de pluie, ils ont organisé des tefilotes, et les gens ont commencé à se... lorsqu'ils ont fini d'écouter le, le chauffard, ou, ou avant ou après, c'est pas, pas assez précis non plus, oui non, ils et, et, et, ils, au lieu de répondre Amen, ils ont répondu comme à l'époque du Batemik Dash. Et puis, lorsque Khamim a pris cette histoire, ils ont dit, non, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, parce que ceux et cet usager-là, c'était que au Batemnik Dash, mais chez nous, on répond Amen. En dehors du Batabdash on répond Amen quand on entend une barra. Voilà le principe de la Mishnah. Maintenant, on va faire tout ça dans les mots Bezrat Hashem. Et vous allez voir comment. C'est pas compliqué, mais juste retrouver tout ça dans les mots, c'est presque pas écrit. Quoi. Il y a eu une histoire qui s'est produite avec Rabbi Khalafta et Rabi Khalanet Ben Teradion, que Shavar et Khad Teva, qu'il y a eu un qui est passé au à la ateva au... comment dire, au pupitre, je ne sais pas comment on va dire, quelqu'un qui est parti par la Tila sur le bima il était a eu le chalet Artebourg, et il a terminé toute la première Barakha de Goel Israël, et donc il a dit, « Mi... Et, et, et quoi amen. Et ils n'ont pas répondu après lui amen, mais plutôt Baruch shem kevod malchotel olam vèd. Comme ça, c'est écrit dans le ordre de droit. D'accord Et après, il y avait là-bas le chazan à la Knesset, le chazan qui était là, qui a dit tikou akonim tekaou. teka du chauffard le koanim. Et après, il a rajouté la phrase Mishanat avrama vnubara moria, ou yannet rem vishma bikol sa katrem ayomazé. Celui qui a écouté avrama vnu qui exauça le Rambahinu, il vous exaucera vous aussi en ce grand jour. Mais il ne redisait plus la barra, puisqu'il l'a déjà dit auparavant. Et après, il disait, Ariou, bene Aaron, Ariou. Et sonnez encore une fois du chauffard, « bene Aaron, Ariou. Les Koanim, c'est les enfants d'Aaron. Il y en a qui disent qu'il faut dire bene Aaron non tous, ou Koanim non tous. Et Ariou, sonnez la trois. Vous savez bien que on fait du chauffard, on a la tkia et la troïka. Tkia, c'est la longue tout, et la troïka, c'est tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. Donc une fois il les invite à sonner le chauffeur en disant Tikou, une fois il les invite en disant hariu », et en réalité il fallait faire les, les deux. C'est pas assez clair comment on... on c'est assez délicat pour... c'est assez difficile de comprendre exactement ce qui s'est passé. Le Tiffer Israël propose que au début il sonnait Tarat, après il sonnait Ratara. Genre Tkia, Toua, Tkia, et après c'était Toua, Tkia, trois Bon, en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y aura pas de discussion sur ça, sur la manière de sonner le chauffeur et après la Michelle, et le Shalier et Sebul elle a continué donc Amisra n'a pas répondu Amen ils ont juste dit Baruch Shem boynu l'Arto et après il est passé à la donc on était maintenant à la deuxième racha Mishanat est avôté nous Aliam Souf où il y a une très belle mais le très très magnifique c'est la deuxième racha qu'on avait vu que celui qui a exaucé nos ancêtres sur la mer rouge eh bien il vous exaucera vous aussi en second jour et après il y avait même le même système de nouveau il y a le Shalier Khazan qui leur disait Tikou Tariu et il ressonnait du chauffard. OK Donc en fait on a pris deux khidushim, pour le moment, dans cet usage original qu'ils ont fait. C'est que, au lieu de conclure la bracha et après de sonner le chauffard, euh, et après de conclure la bracha alors au moment de conclure la bracha, ils, ont, ils sonnaient du chauffard, pour le moment, et aussi au lieu de répondre Amen, ils répondaient Baruchem de al al med. Le problème c'est de répondre Baruchem de al al med, mais sur sonner le chauffard tout le monde est d'accord. Sur ça, davar Chachamim. Lorsque le cas s'est présenté à Chachamim, on a, répondu, on a raconté aux sages de l'époque qu'ils avaient procédé ainsi dans la ville de Rabbi Chalavta et Rabbi Chanan ben Teradion. Alors Chachamim ont rétorqué, ils ont dit, C'est faux d'avoir fait ça. Là, c'est un usage très spécifique qu'il y avait, qui était en vigueur lorsqu'ils étaient au Sharimuzar, littéralement à la porte de l'est, la porte du bâtiment à l'est, donc en l'occurrence vers l'Ezrat Nashim, et au Béar Abayt, aussi dans Haar Abayt, sur le monde du Temple, il y avait la synagogue. Alors là-bas, on avait cet usage de justement répondre pour le Shem mais en général, chez nous, dans les l'Ukvulin, aujourd'hui, partout, on répond uniquement à dans son temps une bracha, sans dire le Jeraq de B'or Shem Qadim al d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une pleine de plein d'atz, c'est là.